Intéressant. Macaron, bec au vent, Syndra. Moi j'aime bien Syndra, beaucoup d'armure. On peut jouer avec Gangropter. Après, bec au vent, Macaron, c'est un peu les mêmes personnages. Il y a Uranmecha dans ce lobby, donc c'est quelque chose vers lequel nos adversaires vont aller. Peut-être nous aussi. On peut jouer qu'un seul truc. Je crois qu'on va geler que le dragono. En fait je peux faire euh, 3 on 3 avec ce perso bah Un peu comme Macaron Bec au vent Sauf que je vais vraiment le prioriser par rapport aux autres parce qu'il y a ce côté armure Et il y a évidemment bon avec Terre ça marche très bien hein, parce qu'on gèle la taverne Et donc il y a plus de plus un Et puis là en fait le fait qu'il n'y ait pas Murloc me donne envie de jouer ce personnage Oh, c'est intéressant les deux. On va les geler. On va jouer les deux. Je trouve que les premières qualifs des le Legends sont trop punitives À la première étape tu veux dire bah ça ça va peut-être changer en décembre hein. De toute façon là ils ont deux mois pour euh, Retravailler le système Enfin, En tout cas reproposer un système Peut-être le même ou un autre Et là sur les deux prochains mois il n'y a pas d'e-sport Sur Battleground donc euh, C'est en décembre normalement que les annonces sont faites Donc on verra comment ça va évoluer Je trouve que c'était plutôt quand même une réussite En espérant que ça continue et qu'ils arrêtent pas tout, mais. Le mieux étant évidemment l'élargissement du, du top 16 au top 32. Afin d'inclure plus de joueurs. Même en termes de tryhard en vrai, parce que le top 16 inclut que 20-25 joueurs dans, en Europe. Je pense que si tu élargis un top 32, tu peux presque. Euh, inclure 100-150 joueurs. Ça change beaucoup de choses quand même. Parce que ces 150 joueurs-là, c'est 150 streams potentiels. Euh, je vais, euh... Ah. Ah, mais c'est ok. Ouais. Ouais, c'est ok. Lui qui fera toute la différence. Ça me va. <rire> Continuez comme ça. Ouais, c'est... C'est ça aussi, il faut... Enfin, je sais pas si eux réfléchissent comme ça, mais je pense... Mais c'est vrai que là, par exemple, il bah, y a moins de stream battlegrounds en ce moment. Tout simplement parce qu'on arrive à la fin de saison et qu'à la fin de saison, il y a plein de joueurs qui sont très forts, hein, qui font partie des meilleurs joueurs d'Europe et qui ont un peu trop de retard en termes de points, donc ne vont plus jouer. C'est intéressant. On jouait des bêtes, ça devrait se faire. Ah, la quête, par contre, ajouter de Charlaga, les effets se font x2, invoquer 25 serviteurs. Clé miroir. Le miroir ça se fait vite. Le miroir hein. c'est cool en vrai. On va prendre le bouclier. Ça. Ça. Ça. Bah lui, il est taverne 3. Hein. Il va falloir mettre... De toute façon, de base, et ce qui est intéressant avec l'hyène, c'est qu'on va mettre les merdes devant pour booster l'hyène. On va faire comme ça. Après, est-ce qu'avec lui, on peut aller chercher une taverne 6 Ça va être un peu compliqué. Ça va être compliqué quand même. Peut-être une 5 quand même. Donc... Euh... Donc ouais, c'est pas juste pour faire plaisir à ceux qui sont entre le 16 et le 32. Moi, c'est sûr que ça me ferait plaisir, je suis tout le temps euh, top 25, top 30. Mais ça permettrait à ceux qui sont top 50, de même ceux qui sont top 35 ou 40 dans l'absolu de pas se dire bon bah allez, il reste une semaine mais c'est impossible à faire, mais de se dire ah, il y a moyen. Donc, je vais streamer mon on va dire mon ma tentative quoi. Et donc forcément, ça fait plus de live et plus de personnes aussi qui regardent le jeu. Après, voilà, le souci, c'est l'organisation du tournoi. Derrière, si tu organises un tournoi à 32, 32 par région, bah c'est pas pareil que 16 par région. Donc ça fait une organisation de tournoi un peu plus lourde, un peu plus compliquée à réaliser. Peut-être qu'ils n'ont pas envie de se faire chier avec ça. On peut le comprendre. C'est dommage. mais enfin mon stock de il euh... y a un spot on est d'accord hein où on peut aller chercher la 6 un peu chaud <rire> est-ce que là la... bon, au pire la 5 Je pense qu'il y a un spot où on peut aller chercher la 6 Parce que là il y a moyen de passer peut-être Après en même temps est-ce que ça sert vraiment à grider Est-ce qu'on doit vraiment grid pour la 6 Dans le sens où On a quand même une quête qui est intéressante Il est clair que le top 16 est trop restreint. Le top 16 devrait être qualifié d'office et le top 16 à 100 passer par des tours préliminaires. Bon, 100 c'est peut-être beaucoup. Sachant que sur Hearthstone, ça a mis quand même 4 à 5 ans avant que le top. Enfin, peut-être. Ouais, 4 ans, on va dire, avant que le top 32 évolue au top 50. Tu vois. Sur Hearthstone, maintenant, c'est top 50 pour te qualifier au Master Tour. Après, c'est direct. Mais bon, le Master Tour, c'est un gros tournoi à, 300... enfin, à 250 joueurs. On y est hein On va... Euh, je vais pas tout geler. Bad. Ah, c'est vrai qu'on pourrait le faire maintenant, je sais pas. y 25. Et bon truc en, en 5. Hein. Non. Je vais rester sur mon, mon plan de jeu. Mais peut-être un truc comme ça, ouais, une manche de plus. Par exemple, le top 16 est qualifié d'office, mais c'est intéressant. Hein. D'ailleurs, c'est très très intéressant. Faut pas hésiter à, si vous avez des idées, à les envoyer à Blizzard. Hein. Prennent en considération. Et du 16 au 32, euh, t'as une manche de plus à passer. En fait, l'idée c'est de d'inclure les joueurs dans le tryhard. C'est pas forcément de qualifier un max de monde, mais c'est d'inclure les joueurs dans le tryhard. Dans le sens où, si le tome 32 est possible, ça veut dire que peut-être le 150e il peut y prétendre. Vous voyez Ça c'est important. Bon, il fallait prendre mon 13 à un moment, mon 15. Non, c'était le tour. Surtout que derrière, on joue en taverne 5. Bon, écoutez. faut toujours sacrifier un combat dans une game en général. En général, quand c'est pas toi qui décides de le sacrifier, bah souvent c'est que les game se passe mal parce que ça veut dire que tu prends, tu perds un combat que tu t'étais pas censé. Oh, c'est sympa ça. Euh... C'est sympa ça. Après, on va le geler, hein, je pense. Enfin, tout dépend de ce que l'on a, mais... Euh, euh, <rire> C'est effroyable, ça euh... <rire> C'est effroyable, ça Ça sera la main de titre, je pense, quand même. On va un truc comme ça. Bon. Ça rentre pas trop dans, dans notre compo, mais... Bah, C'est quand même une très bonne carte. Ah ouais c'est pas mal si on trouve en euh, dehors de gemme. Ah elle sera mounted en attendant. On va juste geler ce petit loup. Nice. Ah. Moins nice. Ça se jouait là. Hein. Bon au moins tuer le bran les gars. Maintenant que vous avez échoué. Ok. Ça se jouait sur le boubou en fait. C'est vraiment un 50-50 qui se joue sur le bouclier divin. Oh waouh. Ah ça donne envie de jouer un truc comme ça Ah ça c'est trop fort Oh waouh, wow. bah là c'est Bob qui nous dessine là, c'est pas possible On va Furie les sur lui, je pense. Et on va stater le gros. Wow, lui, il a pas mal de points de vie, on va le stater un peu. Bon, bah, Bob, il veut des nagas et il aura des nagas. Hein. <rire> bah, surtout avec ça, c'est cool, on peut choper la. Celle de taverne 6. Donc, on va partir là-dessus. A priori. Bon, l'idée, c'était plus de jouer ménagerie en général, parce que comme ça, on a une range plus large. Plus on joue de races, bah plus on joue des cartes qui peuvent nous intéresser. Quand on joue qu'une seule race, c'est un peu plus compliqué. Bon, le plan de jeu A n'a pas fonctionné, c'est-à-dire à base de groupe terre. Le plan de jeu B, euh, bon il a pas. Plan de jeu B a priori c'est celui-là. Nice. Oh non il a pas boubou, sérieux, deux fois Bon il a bien tapé. Aïe. Aïe. À droite pour une value. Ah là là. Ah là là. C'est des micro-dégâts hein, mais bon, c'est quand même ça qui impacte le jeu. Qui impacte la game hein. Rondelle! On veut ça vu qu'on a des boubous déjà? En vrai, non. Ah. Ah. C'est dommage, ça c'est méga fort, mais. On la veut. Quand même, hein. J'aurais à dire en vrai. Oh, pas, on veut. Ah J'aurais accepté de le prendre. Euh, bon bah plan B Mais en même temps on garde le plan A en tête <rire> Plan B mais on garde quand même le plan A De jouer à Tissa Et c'est vrai que quand on terre avec ça C'est super cool si on peut avoir que des boubous Je pense que ça grossira, ça grossira plus qu'Atissa Ok Alors, on va rester dans cette taverne Oh nice, lui, bon lui il est, il est cool lui hein. Bon a priori on va finalement jouer ça ne plaisait pas non plus. Tenez, voilà une pièce pour le dérangement. C'est pas obligé d'avoir beaucoup de démons, ouais. Ah ça, c'est un... limite. C'est ok en vrai. Ah mais ça c'est mieux. Non. Pas plus pour ça. va juste faire ça ici. On va juste faire ça ici, je pense. Prochain tour, je prends le, la carte quand même. Je prends la découverte. C'est pas évident ce tour. Pourquoi j'ai pas pris la dompteuse de Naga bah, Elle n'avait pas bouclier divin et ça m'aurait trop commit en Naga. J'ai gardé la possibilité de ne pas jouer Naga en ne la prenant pas. Toujours tendre vers, mais ne pas forcer. Si je prends ça, ça veut dire que je force. faut toujours garder un peu de souplesse quand vous faites une compo. Enfin, en tout cas, sur des tours, euh, on va dire 8-11. 8-10, peut-être. Ok, donc là, il manque un rôle. Je pense que lui peut partir. Euh, intéressant. au Théotard c'est pas mal en vrai. Théotard ça nous permet de jouer à un board assez resserré. En gros l'idée c'est quoi Là on prend le up. Ça. ça Comme ça ça ça, ça proc plus de plus 1 et on mange on mange. Après il y a lui qui pose un peu problème parce que je resserre pas sur les trois. Je pourrais même peut-être virer lui et mettre Théotard mais c'est un peu risqué En même temps on tend vers ça hein. Je crois qu'on tend vers ça Par contre je vais roll J'ai pas assez de stats Ouais on, on, on, on va rester sur cette euh... Je pense que j'ai le temps de construire Mais je suis pas sûr mais je pense que mon board il est pas mal Et Ah zut Oh non Ah ça va Ok ok Merci The Demon du 14 pour le soutien. Bon ça nous permet de jouer contre le mort donc ça c'est chouette. Ok. Ça même au Je pense qu'on va taunter lui. Il faudrait une non -ra une, un autre non racé Enfin, un autre, une autre race, pardon. Mais... Euh... Boubou divin. C'est le même. <rire> déjà, déjà lui dans ma compo. Les gars, vous êtes sérieux Bon, Dragon. Ah, c'est compliqué. Peut-être on reste à deux. Après, on reste à deux, au pire. Ah, l'idée, c'était d'avoir une bête. Mais... Euh, je crois qu'on va rester à deux, tant pis. On garde ça ou ça On va générer des sorts. Après, lui, il est plus gros de base. Donc, on fait ça. Allez, partons là-dessus. Ah, C'est dommage qu'il n'y ait pas de... après c'est pas très grave de toute façon on veut aller 6 créa Ah il n'y a pas assez de puissance pas dingue. On va faire ça Ouais on va partir là dessus, bon on est qu'à 11 donc partir là dessus c'est un peu... C'est bizarre de dire ça à 11 pv mais je pense que mon board a vraiment du sens. Merci à Telkae pour le soutien. C'est gentil, merci à toi. Merci beaucoup. Bon, a priori, on devrait gagner. Ah, enfin. ouais, on Bonne réussite, mais on en a tellement pas eu après. Hello, la fleur en ville. Hello, hello. il a perdu contre Zefris. Faut faire attention. Avec les naga Il doit être fort. Il est mort, waouh! Il est mort contre quelqu'un encore plus fort. C'est rigolo. Euh, ok. On met lui first, pour pas que ça, ça aille dessus. Et puis, euh, puis voilà, c'est pas mal. Hein. Ça, ça grossit bien. Ça, ça fait faux à deux. Théotard à deux. C'est pas la meilleure optimisation du Théotard, mais ça fait un peu une double compo. A la fois, il y a un côté... Bon, même si le côté Théotard, on l'utilise pas tant que ça, mais... C'est surtout les, les deux gants terre avec l'énorme le, en Ça va suffire. Il à dire. Peut-être comme ça même. J'aime bien mon board. Il n'est pas incroyable, mais j'aime bien mon board. La question c'est, est-ce qu'on aurait pu faire mieux est-ce qu'il y avait des compos qu'on nous a proposés vers lesquels on aurait pu euh, aller À un moment, on nous a proposé quoi Des nagas. Je gèle pour donner plus de plus 1 aux créatures que je vais manger. Ok, je suis devant. Ça fait plaisir. Par contre. Ah, ça va, ça. Ah non, ça va pas. Et ça va. <rire> Nice. Non. Non. Enfin, oui. Ah oui, en fait, j'ai menti. Oh non, j'ai menti. J'ai pas menti. Oh non. Bon, je survis. Ah, j'étais devant. Après, tout à l'heure, j'étais derrière. Donc, ça va. Peu. Non, je peux pas. Démon. Que oh, les démons nous battent, il avait vraiment des gros steaks, lui. En fait, nous, on a récupéré un peu le retard. Oh là là, ça, c'est la gourmandise. Ça, c'est de la belle gourmandise. Ça. pas sûr que Boa soit fort contre le démon. C'est un roll. T'as Laissez-vous tenter par une tasse de thé. Le poisson ne s'aligne pas de la nourriture. On va partir là-dessus On va partir là-dessus On sait pas dingue, je pense que mon adversaire il est très fort Mais on a bien, bien récupéré la stat quand même Depuis hein. tout à l'heure ah, on est devant, vamos hein. Vamos, vamos A gauche, tape à gauche Après, il tape sans faire de la value. Alors que nous, on tape en value. À part là. Mais là aussi. Non, c'est bon. Ça se joue pas à grand-chose. Vous voyez, les 11 PV qui restent, c'est vraiment tous les petits les, les petits boosts qu'on a pris. Alors, ça peut paraître ridicule, mais tous les petits boosts nous ont permis de ça. Bon, lui, t'es devant tout à l'heure, mais... Ah non, c'était nous, on était devant. C'est rigolo, ça. En vrai, on s'en fout qu'il est Boubou. En vrai, non, on s'en fout pas. Il va rentrer des héros, vous croyez? Très bien, un taunt de plus. Pour bloquer ses là-dessus. Ah non, autant roll peut-être. On a encore un roll si on cherche Mounted. Après, Boa contre lui. Boa, c'est pas fou. Ça peut juste nous permettre de gagner le combat à la fin. Sachant qu'on... Donc on va partir là-dessus On va partir là-dessus Nice Vous voyez là c'est important de bloquer un Leroy Je veux pas que mon Leroy tue ces deux, ces deux cartes là Nice va ah, avoir le réflexe Quand vous avez une combo comme ça Qui est sensible au Leroy Essayez de mettre un maximum de taunt c'est comme ça que vous allez générer de la value. Uh, nice, ça fait notre troisième top 1 à la suite. Comme quoi quand on réfléchit bien, quand on théorise un peu des compos. trois top 1. <rire> C'est drôle. Voilà bon, même si à un moment on était. on avait 20% de chance de mourir. Et 80% chance de perdre le combat. Après, ça nous aurait pas tué. Mais. Et derrière, on a perdu un 40% ou un 35%, quelque chose comme ça. Et vous voyez, ça marche super bien. Sin hein. euh, démon. Vous voyez, c'était. En fait, j'ai vu les ra... J'ai vu qu'il n'y avait pas Murloc. J'ai vu qu'il y avait démon et qu'on proposait Sin J'ai. J'ai analysé cette, euh, cette combinaison. Et ensuite, tout au long de la game. Bah sans forcer cette compo, j'ai quand même essayé de tendre vers. Donc, en... tous mes choix étaient quand même dirigés plutôt vers le fait d'aller chercher ce Gangropter. Mais en... Mais en même temps, je me laissais la possibilité de jouer autre chose. À la fin, bon, voilà, je... on me propose le Gangropter, bon, je pars dessus. Mais c'est quand même important toujours d'avoir, encore une fois, cette, cette euh, souplesse d'esprit, d'avoir la possibilité de de pas juste troll pour chercher des cartes. Ça, c'est le... Le, tur... le fameux Turbo Top 8, c'est de se dire, ah non, j'ai ce personnage je vais jouer ça et donc en fait on commence à roll roll roll ça marche pas quoi